Une vidéo, mais la. La Béaliman. La fait que. Idi Amin a Comment vas-tu? C'est loin de là. J'ai vu la réaction de vous, les petits-enfants, la famille de, de. Idi Amin. Mais ce qui me plaît. Donc, comment vas-tu. c'est que vous ne réagissez jamais à ce que les médias disent. Vous ne réagissez jamais à ce que quand les journalistes de films Girl, parlent, vous ne réagissez pas par rapport à ça. Mais quand moi, je parle, surtout quand je parle de l'armée des militaires, il y a des personnes qui quittent là-bas pour venir dire il n'y a rien qui se prépare par un militaire. Ce qui prépare, je dis, ceux qui préparent le vrai pour équiper les Doumbouya, là, eux-là, ils n'ont pas besoin de les protéger parce qu'ils sont déjà prêts contre Dumbuya. Mais cette information principale me plaît très bien. J'ai aimé, je voudrais, je voudrais la partager avec vous, Fonyala Atala, concernant aujourd'hui euh, ce qui y a entre Doumbouya et, et Idi Amin par rapport à Bala Samura, les différents. Les différents qui risquent de nous donner raison. Madame Cissé est là. Bonsoir Madame Cissé. Voilà. Ma chérie, c'est mon amour. Est-ce que vous voyez, quand les parents de Idi Amin se fâchent là, comme Aïka un téléphone, quand téléphone on dit ça à Karana, cela n'intéresse pas Benito. Ce n'est pas mon problème. nest Tal pas le problème, non? Ce n'est pas moi, Benito, qui va mettre votre papa dans les problèmes. Si votre papa est dans la bouche de tout le monde aujourd'hui, c'est par rapport à une seule actrice. Son caractère, le caractère de votre père, c'est un escroc international. Un escroc. Vous savez, tu peux être un menteur. On peut comprendre ça, un menteur. Un voleur mais être un escroc un escroc c'est celui qui profite du temps du moment et des personnes c'est tout mandé folie est ce que vous comprenez c'est des personnes un escroc c'est celui qui profite du temps du moment et des personnes et de la faiblesse et de la position des gens c'est celui qu'on appelle escroc ou les dit ça dit escroc l'a dit mais comme Dieu est pour tout le monde, Dieu est pour tout le monde, aujourd'hui, vous avez écouté les médias, vous ne réagissez pas par rapport à ça, vous ne réagissez pas par rapport à ça. Vous ne réagissez pas par rapport au poste qu'a fait ces journalistes-là. Depuis hier, juste avant le communiqué Han de vendredi à 17h comme ça, ou à 18h, je ne sais pas. Allez demander à tout le monde au camp Al-Mami Samori où se trouve Idi Amin si Idi Amin n'a pas changé de de comportement, n'a pas changé d'attitude. Allez-y voir. D'abord, il s'est fait rare. Il ne se montre plus en public. Et puis ce qui est grave, c'est qu'il prend distance de plusieurs personnes de sa propre garde. C'est-à-dire là où il est, là où il travaille. Hier, quand je faisais mon direct. Je suis fier d'être mandé et à intervenu sur ma page. Moi, je n'avais même pas l'information là. C'est quand j'ai fini le direct, c'était juste deux heures après. Il y a le grand frère du Batale qui m'a écrit. On a éma à Koulan Dangifé, qu'encore. a et ma mère, non ma mère, on a petit, mais on a petit mongreli. On a les militaires ont dit, C'est que les militaires dit. »« Ils ont accepté toutes les foutaises de Idi Amin. Ils ont accepté toutes les foutaises. De, de, de, de, de, de, de, de, de Amara, toutes les foutaises de Doumbia. mais si une foutaise, quel que, quel que soit le problème, quelque chose arrive à, à Sadiba. c'est que personne ne va dormir à Conakry. quoi Moi, je ne savais pas, c'est ça. Quand mon grand frère Linko Souma parle de mef, euh, F.M. Mofasuri, vous avez écouté Mofasuri ce n'est pas moi qui ai parlé. Vous avez aimé, vous l'avez écouté, non On l'a appelé en direct. Il dit que Sarah là. Moi, je ne parle pas du féticisme. Non. Je ne parle pas Je ne parle pas de ça. Féticisme au plage, je ne parle pas de ça. Mais si vous m'avez écrit que je vais mettre votre papa dans les problèmes, c'est que votre papa est dans les problèmes. Votre papa est dans les problèmes. Parce que le, moi, je peux dire que le communiqué là a sauvé votre père. Le communiqué a été fait, allez-y voir l'heure à laquelle ils ont écrit le communiqué. C'est après avoir entendu, après avoir entendu ces murmures, ces rumeurs dans les camps. Surtout au camp Al-Faya, au camp de Kindia, le camp samouraï de Kindia. Celui qui est garçon, il est sûr de lui, il peut aller au camp samouraï de Kindia. Allez-y là-bas. Parce que tout le monde est informé qu'il y aura une vague d'arrestations après le limousage de Zéna Sariba. Il y aura des arrestations. Mais comme les militaires ont dit qu'avant là, ils ont accepté toutes les conneries. Mais cette fois-ci-là, cette fois-ci là, que quelqu'un se lève pour aller arrêter. Oui, que quelqu'un se lève pour aller arrêter. Ils aussi sont déterminés parce que voilà un gendarme. Ne le cas pas, que votre père est un gendarme. ou le Comment un gendarme peut dire que lui, il est venu pour réorganiser l'armée, pour restructurer l'armée? Un gendarme. Qu'est-ce qu'un gendarme connaît dans l'affaire de militaire? Un gendarme. Nous ne sommes pas militaires, mais nous connaissons le rôle d'un gendarme. Parce que quand tu entends des enquêtes criminelles, c'est un gendarme. Homicide, c'est un gendarme. Tuerie, c'est un gendarme. Mais quand vous regardez cri aujourd'hui, qui n'est pas agressé à Conakry? Les femmes sont violées vers Dibrika Koya partout là. Aucun gendarme n'intervient. Regardez les policiers qui dansent sur les bananes de nos mamans. Il n'y a pas d'enquête par rapport. Voilà le travail d'un gendarme. Mais quand un gendarme dit que lui, il est venu pour restituer l'armée, il n'est pas un militaire. Il n'a jamais été formé dans le cadre militaire. Mais je me demande alors quel est l'esprit qui est dans la tête du gendarme Qu'est-ce qu'il veut Et surtout quand les gens se sont rendus compte que tous ceux qui sont placés au haut commandement, la gendarmerie, au bat, bat, euh, bataillon char, tout le monde... Allez-y, regardez allez-y voir les noms de famille, regardez ceux qui sont à la tête des forces, euh, des unités d'élite, allez-y voir. Allez-y voir. Et pourtant, lui, les gendarmes, gendarme. Merci, ma maman Seribatou. Il est gendarme, il ne connaît rien dans l'affaire de militaire. Non. Que quelqu'un vienne me dire, quelqu'un vienne me dire, voilà ce qu'un gendarme a appris dans l'affaire de militaire. Moi, clé, nous ne sommes pas militaires, hein, mais ce n'est pas le rôle d'un gendarme. Ce n'est pas un gendarme. Mais... Je peux, je peux tout de suite là vous donner le nom du patron de l'armée ivoirienne. Ou bien le ministre de la Défense. Il, vous allez voir si c'est eux là. Et regardez au Sénégal. Il y avait un CIC même qui était à la tête de l'armée sénégalaise. C'était un CIC. Vous comprenez Nous connaissons tout récemment, avant le, avant le coup d'état, qui a été préparé. Les décrets étaient sur la table du professeur Fakonde. Tous les décrets. Les décrets, le professeur Faconde est revenu au palais pour signer les décrets de lundi mardi. Il devait avoir des décrets lundi mardi. Madame Ba, eh, c'est eh, 215 mon numéro. Voilà, c'est 215 779 7634. Voilà, c'est mon numéro. Ça 215 779 76 34. Voilà, vous comprenez Le décret, tous les décrets du remaniement au niveau de l'armée s'est trouvé sur la table. Ceux qui ont fait les coulisses là sont venus trouver les décrets sur la table. Lui-même, il a vu les décrets sur la table. Dumbi a même a même vu les décrets sur la table. C'est les gens qui l'ont informé. Si tu ne prends pas le président, si lundi arrive là, c'est que c'est fini. Voilà pour que ça n'est plus au président. Mais où était Ablai Kittar, commandant de Farah Il a été formé au Maroc tout récemment. Il a été formé tout récemment euh, en Égypte. En Égypte, il a été formé en Égypte, c'était pour occuper quoi Allez-y demander, les décret dans les mains là-bas. Sadiba, lui, il était aux États-Unis. Sadiba a été formé. Aux... La dernière formation de Sadiba, allez-y demander à tout le monde. C'était où C'est ici, c'est aux États-Unis. ici Sadiba a été formé ici, aux États-Unis. En tout cas, sa dernière formation, je ne dis pas toutes ses formations, mais la dernière, c'était aux États-Unis, Sadiba. Sadiba, là, c'était aux États-Unis, ici. Allez-y vous renseigner. Si je m'en là, demandez. Dans le cas où on la propre, on le problème. De déjà, le problème a commencé avant-hier. Depuis que Doumbouya a su, depuis que Doumbouya a su d'abord que sa maman est en contact avec Idi Amin, dit, au scandale, il y Bolaro, même Bolaro. Mais ça, c'est les, les oignons, ça n'intéresse pas Benito. Ni jalousie d'Amna, une vieille qui, commence, qui fait la jalousie à un vieux qui a ramassé toutes les femmes des gens pour les mettre dans son bureau là-bas là. Mais voilà un problème qui les divise aujourd'hui. C'est ce qui fait que aujourd'hui la presse parle de l'invisibilité de, de, de, de Idi Amin est invisible. Depuis aujourd'hui, Abraham Mafa, il s'est caché. Oui, il n'a pas, pas peur de Dumbuya. Il n'a pas peur de Dumbuya. Il pensait qu'en neutralisant Sariba, en enlevant l'unité. Comment vas-tu, Comment vas-tu En enlevant les 500 gens qui étaient dans, avec lui. On dit qu'il était à l'école de guerre. Merci beaucoup, mon frère Ibrahim Akita. On dit qu'il voilà, qu était à l'école de guerre ici aux États-Unis. Donc, allez-y. Voilà les gens qui connaissent ça déjà. Vous comprenez C'est parce que. C'est parce que. Il ne se fait pas rare, Le problème, ce n'est pas entre lui pas entre, entre lui Idi Amin et, et, et Sadiba. Le problème, Idi Amin, jusque là où il parle comme ça, il fallait le communiquer. Il ne sait pas là où est Sadiba. Ou bien qu'il nous dit où est Sadiba. Les gens ne savaient pas où se trouve Sadiba. Donc les gens se sont inquiétés. Il y a les rumeurs qui parlaient de son arrestation et autres. Si les gens ne se sont pas rendus compte qu'il n'est pas arrêté là, d'ici le matin vendredi, on mais comme les gens se sont rendus compte qu'il est ni arrêté, et tout le monde a entendu ce qu'il a dit à la passation de service. Demandez à tout le monde. La phrase, la dernière phrase. Parce que quand il est arrivé, avant d'arriver, il a enlevé ici là. Regardez sa poitrine, le choche qu'il a là. Allez-y voir sa poitrine. Il a enlevé là où ce qui s'est énervé. Il est là. Allez-y voir la poitrine de, de. La poitrine, ici là, la poste de Sadiba. Il n'y a pas CNRD dessus. Allez-y voir. Commandant ferait à ça. Et les autres, on ça. Il a levé Quand il est arrivé, après la passation, il a été très clair. Parce qu'il y avait des gens là-bas qui le supportaient déjà dans la salle. C'est parce, parce que les gens étaient fins près de la salle. Il dit qu'il ne se laissera pas faire. Il a été très clair. Il dit, je ne me laisserai pas faire. Parce qu'il savait déjà, il connaît la trahison. Sinon, entre Dieu et vous, l'affaire de 175 armes, quand les armes-là sont arrivées à la frontière, tellement qu'on veut l'incriminer, tellement que cela a été préparé, parmi les 175 armes Demandez à ceux qui sont à la frontière, à Sigri là-bas. Demandez combien d'armes ont été récupérées parmi les 175, là. là mamaya, quand Est-ce que ce n'est pas 15 ou 20 armes comme ça qu'ils ont récupérées Tout le reste était déjà arrivé au Mali. On dit que c'est Luch qui a vendu les armes, là. 175 armes. Sadiba, là, il va faire quoi avec 175 armes Sadiba, là, il va faire quoi avec 175 armes Hein Moi, je vous ai dit depuis le départ... Si c'est Sadiba qui avait préparé le coup d'accompagnement d'Alpha Condé, il n'allait pas fait le coup présence d'Alpha Condé. Tous bons militaires guinéens, tous ceux qui ont suivi les formations dans ce pays-là, qui ont suivi tous les échelons de l'armée-là, Suviant, Kéké Colonel Général, eux-là, ils ne peuvent pas s'en prendre à un président, il est à Conakry. Il voyage là, ouais. voyagent. le commandant, Al-Datoua va à fait Le vrai militaire, même Namori, c'est ce qu'il allait faire. Mais comme lui, il n'est pas militaire guinéen, il n'est pas soldat, c'est un légionnaire français, ça n'est est pris au palais. Pensant qu'il n'allait pas avoir de mort, parce que lui, il conteste le, le mécontentement des gens, les Guinéens n'aiment plus Alpha Condé. Aujourd'hui, l'amour d'Alpha Condé est à 1000 degrés dans le corps, dans l'âme de tous les Guinéens. Donc. Oh, le problème que votre papa a aujourd'hui là avec, avec Doumbé, Doumbé a pris ses distances. Doumbé a raison, il a pris ses distances. Doumbé a lui-même, il a compris que s'il a tous ces problèmes aujourd'hui, là ces deux personnes, il l'a dit, ou bien ma foi venez me dire qu'il ne l'a pas dit. Tout le problème qu'il a aujourd'hui, là c'est Idi Amin et, et, et Charles White Il dit que Charwhite ne tient pas sa langue. Ça ne parle pas trop. Il l'a dit, mais ça, les gens disent qu'il a, il a, a pris la, la part de, de Gomu. Voilà, parce que Charles a manqué de respect à Gomu. Charles a manqué de respect à Gomu. Et il dit de ne pas le faire, de ne pas faire sorte. S'il le fait, elle va tomber. Que parmi eux-là, M va avoir des problèmes. C'est ça, même souris. Il dit qu'M va tomber. Il l'a dit. Comment Charles lui, peut dire à son premier ministre, à son premier ministre, c'est à cause de ça dans les autres pays-là. On dit premier chef du gouvernement. Si lui-même il cherche ces ministres-là, moi, je ne pense pas si Gomo allait partir prendre cet individu-là, cette immature-là. Mais comme a lui-même dit que tout le problème qu'il a aujourd'hui, là, c'est Idi Amin et lui, Charouette. et Chahouette, lui, dit que c'est lui qui a fait le gros, le gros du, du, du boulot, le, le vrai boulot, c'est lui qui l'a fait. C'est lui qui a pris, tout le monde l'a mis en prison. C'est lui aujourd'hui qui tient tout le monde. Est-ce si que vous comprenez, c'est lui qui l'a dit, lui, lui, le charouette, parce que lui, il veut être à la place de Gomu. Parce que lui, parce qu il pense qu'il est arrivé, il pense qu'il est arrivé. Pour lui, il ne mérite aucun poste menaciste, ce n'est pas le poste du ministre. ministre. C'est-à-dire, il a la tête de ça, il a le charisme de ça, il a l'intelligence de ça. C'est-à-dire, il a l'étoffe il a même d'être chef du gouvernement. Où les là Et puis, il tape par toutes partout les portes contre Gomu. aujourd'hui, regardez ce qui se passe. Sincèrement, excusez-moi. Aujourd'hui, Doumbouya a été très clair Alpha ma distance par rapport à, à, à Sadiba ou Doumbouya. C'est l'affaire de Bala Samora qui entre Doumbouya aujourd et aujourd'hui et Idi C'est ça, ça c'est-à-dire ce que, que Idi Amin veut là. Mais Doumbia ne peut pas accepter ça. Doumbia, lui, cherche l'argent. Il cherche qu'on organise les élections pour lui. Doumbia cherche à s'en sortir. C'est-à-dire, il sait qu'il a commis une grosse erreur en s'attaquant au vrai parti politique. Aujourd'hui, Doumbia ne, ne veut pas sentir Makalé. Doumbia ne veut pas sentir. Et là, c'est Rona. Et là, c'est Rona lui-même, il a disparu. Et là, envoyé une commission un jour pour venir le rencontrer. Il n'a pas, pas, pas accepté. En tout cas, il n'a pas. Il n'a pas coopéré. Et là, ce voilà n'est plus dans son programme. Vous, vous, vous comprenez Aujourd'hui, eh, le, les facilitatrices, là, ne sont plus dans son programme. Aujourd'hui, il cherche des partenaires, d'autres partenaires. Les partenaires que a chasse aujourd'hui, là, c'est l'IFDG, le RPG et l'IFR. Et ils viennent d'assassiner cette personne. Donc, un, vous avez vu, la tête, tout est ouverte. Donc, lui, il cherche des partenaires parce qu'il a fini d'utiliser les autres. Il a fait un an et quelques en train d'utiliser le groupe-là. Donc, il n'a plus besoin de ce groupe-là. Parce qu'il a compris que le groupe-là n'est pas crédible envers ou bien en face. Il ne peut pas tenir en face de nous. Il ne peut, peut pas tenir. On les noie. Notre communication, les a mis dans des problèmes, les Macalés et autres. Donc, aujourd'hui, alpha t dit distance là par rapport. Parce qu'aujourd'hui, d'abord... Sadiba qui a été limogé. Sadiba aujourd'hui monte en puissance, en confiance. Sadiba aujourd'hui, les militaires se disent que comment un gendarme peut s'attaquer à l'armée. Parce qu'en s'attaquant à Sadiba, il s'est attaqué à l'armée. Est-ce que vous comprenez C'est une foutaise qu'un gendarme, un simple gendarme, s'attaque à Sadiba. Je vous dis si, si les gens. Si hier là, les gens n'étaient pas du tout informé. Les gens n'ont pas été informés à temps. Avant, avant le journal, avant le communiqué, je vous le jure, ça allait péter. Ça allait péter. Sinon, à cause de 20 armes ou 175 armes, vous voulez gâter l'avenir, la, la carrière d'un militaire Entre Sadiba et Louis Amina, qui est arrivé à sa fin C'est Louis Amina. Sariba vient de commencer sa vie. Sariba, même, c'est un, un officier débutant. Il vient juste de commencer. Il vient de commencer sa carrière d'officier supérieur. Maintenant, un gendarme qui est fini, qui a fini de ramasser tout. Presque tout. L'argent qui, qui monte les projets, qui crée des dépenses pour surfacturer afin d'empocher. cest à lui, sa soif là, jusque là, sa soif. Là il n'a pas eu la quantité d'eau pour vraiment adoucir sa soif, il pas, parce qu'il veut avaler tout le monde, tous les officiers, tous les militaires. Afekabeb, la daconne Dumbia n'est pas un officier guinéen, Doumbia n'est pas un militaire guinéen, Doumbia est un militaire français, à Kalo. Donc, sincèrement, mes chers il n'y a pas problème sur moi, je m'en fous de ça. Amara, il y a a un problème, a un un je le dis publiquement. Je le dis publiquement, il a Votre papa là, qu'il nous dise où il a combattu pour être général. Amara là, Amara qui a été gardé là, demandez à Amara. Je dis, que quelqu'un n'a qu'à venir me dire, Amara est parti combattre à Kidal, ou aller combattre en Égypte, ou en Angola ou autre. Amara là, Amara, Kamara. Mais Saliba, là, tout le monde connaît le parcours de Saliba. C'est ce mas... à cause de ça les militaires ont dit Ninko Saliba seront, nous allons tout gâter. À cause de 175 armes, et pourtant c'est parce que quelqu'un de la famille de Idi Amin est venu dire que lorsque, sont, lorsque les bandits sont arrivés, ils ont dit que c'est sous instruction de Saliba. C'est tout, hein C'est ce qui gâte la carrière, c'est ce qui va foutre la carrière de Saliba en l'air. Parce qu'un individu, un, un membre de la famille de Saliba, et la, de la famille de Idi Amini était à la barre le mardi pour dire non. Quand les gens sont arrivés, nous attaquer là pour prendre les armes, ils ont, parlé, ils ont dit le nom de Saliba. C'est parce que le gars là, quelle crédibilité, le gars là, que vous allez prendre ça là pour, pour gâter l'avenir du monsieur. Donc si votre papa a un problème avec, avec, avec Doumbia, c'est à cause de Bala Samora. Et Bala Samora là, Dumbuya a été très clair pour l'affaire de Bala Samora. Bala n'a qu'à me dire où il a envoyé les cartons. C'est simple. Dis à ton neveu de dire à Doumbouya où il a envoyé les cartons. Les cartons-là. Les cartons-là. Je dis bien les cartons parce que les cartons-là, sont des produits indiens. Personne ne sait ce qui est dans les cartons-là. On parle de millions de dollars. Donc, Bala n'a qu'à envoyer les cartons-là. Il n'a qu'à envoyer les cartons-là. On dit que eh, voilà, Saliba a été formé ici, dans notre state-là, en Pennsylvanie. Dans l'état-là, il a été formé il y a... Il y, a, il y a plus de, jusqu à, à, à 20 minutes de chemin ici, il y a un camp militaire ici. Il y a tellement de camps militaires ici, par là, là. Même à la sortie de Philadelphie, il y a, il y a un camp militaire, il y a une base militaire à la sortie de Philly ici, une, une très grande base militaire ici. Donc, à quand même fois, Bala Koro dit, qu'à envoyer les cartons. Et c'est quel est l'euro Mais pourquoi Balan n'envoie pas les cartons toi tu veux qu'on réhabite ton, ton neveu, parce que lui, il est qui Un tapissier, il a quel niveau de force Balala, il est parti faire la guerre. Balala peut faire une enquête Est-ce que Balala peut faire une enquête et tirer une conclusion d'une enquête Il ne peut pas. Il n'a pas ce niveau d'étude. Voilà les vrais, les vrais endarmes en prison, là-bas, euh, Bamadou Alpha. Et lui aussi, on l'a piégé pour dire qu'il a volé. Et ça aussi c'est avec Bala, le même Bala là. Mais cette fois-ci là, moi à nous C'était son ancien ami. C'est lui qui a organisé le voyage de l'abbé. Hein? Celui qui a organisé le, le voyage de l'abbé celui lui Bala. Qui est parti à l'abbé C'est lui Bala. En venant, qui a organisé l'accident C'est Bala. Tout est Bala. Maintenant, si Doumbia a compris le jeu de Bala. Hein donc, au fond, au fond, je vais nommer mon frère, tu as compris, c'est lui qui a peur là, je vais nommer parce que moi je suis pas entendu le nom de quelqu'un, vous comprenez Gardez ça pour vous. Donc, n'est-ce pas le problème non N'est-ce pas le problème N'est-ce À la il fait a problème Problème pas Parce que belle et qu tout le monde est inanime. Si la transition a raté, si la transition a dévié, si tout est dévié dans ce pays-là, c'est à cause d'une seule personne, c'est lui Idi Amin. Comment est-ce que Béda Foukou Mokéle Néloé C'est ce que les deux journalistes ont dit. C'est ce que les deux journalistes ont dit. À un moment-là, c'est lui Idi Amin qui voulait arrêter les deux. C'est lui-même Idi Amin qui a comploté pour arrêter Lincoln. C'est lui-même Idi Amin qui voulait arrêter Cuba. Lui-même en personne, il part, passe par des jeux pour, pour fermer la bouche des gens. Ça ne peut pas marcher. Je voudrais terminer pour remercier mon grand frère, c'est Donc, comme à la je prie Dumbuya. Doumbouya parce que c'est l'homme au fassuri. Moi, je, je crois en Dieu. Je veux comme ça à la mosquée. Voilà, Voilà. Comment on appelle ça Comment comment, comment, comment appelle ça C'est l'homme Mofasuri, il dit qu'il persiste et puis il signe. C'est lui qui le dit. Il persiste et puis il signe. Je vais très bien, Aliuba, Je vais très bien, mon beau. Comment vas-tu Il persiste et puis il signe. Que ça, c'est la catala. Voilà. C'est Mofasuri qui le dit. Ce n'est pas Benito, Mofasuri. Il dit qu'il persiste et puis il signe. Même les gens l'ont demandé sur tous les plans, ils sont passés par toutes les questions. Qu'on les cas Ce que moi, Bundo, c'est que moi, j'ai connaissance de, de ce monsieur qu'on appelle là Ça, ça c'est depuis le temps d'Alpha Ça, c'est ton avis, Mike, Mike Silla. Ça, c'est ton avis, Mike. C'est ton avis à toi. Voilà. Moi, Mofasoui, il ça, ça ne m'intéresse pas. Mais ne Nekouye, le cas de Bala Samoura, si, comme l'a fait, lui, il diamine pour piéger Sadiba, je dis bien, je dis très bien, si lui, lui, il ce qu'il a fait avec Sadiba, il est parti prendre les vieux pour venir parler à Sadiba pour calmer le jeu, et que Sadiba est parti à la télévision pour dire qu'il n'y a pas de problème entre eux. Qu'ils ont trop à faire pour qu'il y ait cette guerre d'ego. C'est un mot que Souza n'a pas aimé, que Idi n'a pas aimé. Non, mon beau, il faut le laisser, il faut le laisser. Mon beau, laisse le gars-là, il faut le laisser. Il faut le laisser. Je vais le bloquer prochainement, il faut le laisser. Est-ce que vous comprenez Donc, elle va très bien manger le Donc, ne même fournir là. Ne fouille les nyana les nyana et doumbouya. Prends Bala Moi je ne dis pas d'arrêter Bala Samoura. Mais ce que je veux, je veux que tu le limoges par un décret. Fouille Bala Samoura. Fouille Bala Samoura limogé. Il faut que tu limoges Bala Samoura. Parce que c'est le même décret, c'est le même problème. C'est avec le même dossier. Que Idi Amin t'a poussé à limoger le cercle de renseignement. Le dossier des cartons, les cartons qui ont disparu. Et tu sais très bien, il y a le nom de quelqu'un aussi qui a été dit dans cette affaire-là. Le nom du ministre de la Justice. Qui Charles White. Parce que lui, il était là-bas. Il était à l'incinération de ces produits-là. Charles White. Et vrai. Charles White. Lui, Charles White là, il était là-bas. Donc, grand frère c'est Merci beaucoup que Dieu te protège. Quand tu été là, donc je te dis merci encore une fois. Voilà, je vais lire je vais ce que tu as écrit. Voilà, voilà, je vais attendez, je vais lire ça doucement. Voilà, ça c'est ton post quand tu maoni. Voilà, je ne suis pas voilà ton poste, c'est ton poste ça. Euh, tu sais Gawal, il faut laisser Gawal. Grand, il faut laisser Gawal. Il faut le... Gawal ne reconnaît pas les morts. Pour Gawal là, ceux qui sont morts sur Bambéto, sur l'axe là, c'est des gens qui ont été tués par leur propres familles. Si j'ai si compris ce qu'il lui a dit, c'est comme si c'est des gens qui ont été assassinés par leur propres familles. Moi je laisse Gawal. Donc voilà ce que tu as écrit et que j'ai apprécié. La pire connerie, c'est de détruire et jeter l'échelle qui t'a permis de monter et espérer redescendre en toute sécurité. C'est ça d'abord. Ça, c'est le premier paragraphe. Quiconque mord le sein qu'il a têté doit assumer les conséquences. Je répète, grand frère, c'est l'oubaldi. Baïdaïkila. Hinoko là. La pire connerie, c'est de détruire et jeter l'échelle qui t'a permis de monter et espérer redescendre en toute sécurité. Oh, Marsata, il ne peut pas redescendre en toute sécurité. Il ne peut pas. Quiconque mord le sein qu'il a tété doit assumer les conséquences. Respect à toi, mon grand frère Loubalde. Merci pour tout, merci pour la vérité. Actuellement, la Gawal même sait que c'est fini pour le CNRT. Gawal, n'a avons dit la ni, c'est fini. Gawal même sait que c'est fini. Leur pouvoir-là est terminé. Donc, l'échelle qu'il a permis, parce que c'est loup. déjà avait dit ça, ah, ben non, que l'IFDT m'a acheté. Moi, je l'ai dit. C'est loup là, c'est là. C'est celui qui a fait Gawal. Tout le monde connaissait son ancien Job. Il était un simple gardien de notre papa, Portos. Est-ce que vous comprenez Si aujourd'hui, on l'a a donné un nom, il est monté, il est devenu Gorko Sousa, mais je ne sais pas comment il a... En, tout, il a tout obtenu de celui, le nom, tout. Mais comme lui-même, il a pris l'échelle-là, il a bisé, là, a jeté l'échelle-là. Maintenant, il veut redescendre en tout ce que Ça ne peut pas marcher. ça dit, il net. Aya tout ce que tu as volé là, à faire sortir des puces-là. Nous connaissons ces... T'as vu, personne ne parle de ces puces-là. Les gens ne sont même pas intéressés. Parce qu'il n'y a même pas de bonnes connexions dans notre pays. Il ne suffit pas d'acheter une puce. Il suffit d'avoir... Il s'agit d'avoir une connexion, une bonne connexion. C'est tout. C'est tout, hein. Voilà. Donc, portez-vous très bien. Vraiment, merci, grand frère. Et ça... Il va assumer les conséquences parce que les Moi, les tracteurs qui sont en euh, à, à Kubia, là, les tracteurs-là, comment il a obtenu les machines pour couper les bois, tout ça-là, c'est à ton compte. Moi, là, je dis, Gawal, ça y a les cassons. Ça y a les C'est que moi-là, je ne suis pas un vrai cissier. Il y a les casseurs, ce que tu devant tout le monde. Tu sais parler non? mais prépare-toi, tu seras ton propre avocat. Moi, je ne vois pas quelqu'un dans ce pays-là qui va accepter toi de te, de, te, de, de te défendre à la barre parce que tu es une vraie ordure. Tu es une vraie ordure. Tu es une vraie ordure. quoi es Tu es une vraie ordure. Tu Tu tu know, comment toi tu peux nier les morts d'hier là Ça dit, Tu n'as aucun remords. Je te dis petit Gawal, c'est les mêmes personnes qui sont en train d'assassiner. C'est les mêmes personnes qui sont en train de tirer sur les enfants. Tu n'as jamais vu un enfant à sa tête. C'est la première fois. On l'a tiré à bout pourtant. Tu es resté sans remords. D'accord, Ibrahimba. Sans regret, même les journalistes qui étaient sur le film là étaient dépassés. Tout le monde était dépassé. Vous pensez que les gens vont avaler votre mot de enquête et autre là Ça ne marchera pas. Moi je m'en vais à la prière attendant en Gaval. Grand frère, c'est le respect à toi. Merci. Merci, ça. Grand frère, respect à toi. C'est le mot donc. Si la dîme par avion, ce n'est pas avec avion. Il y, tapis à est -il. il y a un tapis volant, c'est-à-dire que l'on on un à la il y a qui Tant que toi, tu n'es pas mis en prison, Maman, mon cœur là, ça va pas tranquille, parce que tu es un vrai malhonnête. escro escroc, ton ministre de la défense là, c'est lui qui t'a choisi pour détruire celui-là, et il n'a pas réussi là, c'est-à-dire Idyamin, parce que c'est lui seul qui t'a choisi. Idiamine, là, lui c'est un escroc, mais en, en, tu es malhonnête, malhonnête, malhonnête ça dit mal honnête, fina ça dit quoi je n'ai jamais vu quelqu'un comme toi dans ma vie gibami taga Moi je préfère boire de l'acide mi maya ole me dit que c'est gawal qui vient te tuer mi wondi al je préfère boire de acide mi mayra dum don ole benna gawal no a